Le but qui est indiqué dans le domaine des addictions, dans les recommandations de bonnes pratiques, donne comme orientation principale le maintien dans l'emploi. C'est bien cette notion et cette réalité du maintien dans l'emploi qui va favoriser la prise en compte des consommations pour chaque salarié. La dimension aptitude est celle qui prévaut, et bien entendu, si ma situation de consommation addiction me met en aptitude aux soins, cette aptitude aux soins peut de fait s'accompagner par un arrêt nécessaire pendant un temps donné, qui est en général un temps court, qui va favoriser des soins de qualité de manière à modifier mon comportement et donc maintenir mon aptitude à un poste de travail. Si cela n'est pas possible, on cherchera toujours de faire un reclassement pour lequel le niveau de risque d'accident ou de sécurité au travail est moindre. Maintenant, dans toutes les activités, de fait, la consommation amène un risque pour l'activité professionnelle.